Salut les rôlistes et on se retrouve pour la question numéro 22 de RPG Day 2017 Quel JDR vous est le plus facile à faire jouer Eh bien comme beaucoup de jeux de, de jeux de rôle et de rôlistes de MJ j'imagine eh bien les jeux de rôle qui me sont plus faciles à faire jouer c'est ceux que j'ai le plus fait jouer euh, Ou alors ceux qui sont vraiment très très simples Mais c'est vraiment ceux qui, que j'ai le plus joué parce que Soit je suis effectivement habitué aux règles, évidemment, mais en plus je suis à l'aise dans l'univers, je le connais comme le, comme le fond de ma poche, et, et je peux y déployer des, des, des, des, des centaines d'intrigues et d'amorces de scénarios euh, sans, sans grande problématique, même en improvisation, ce qui n'est pas toujours conseillé, mais, euh, mais c'est le cas. Donc en premier, bah, ce sera Vampire la Mascarade, sans problème, là ce, ce jeu je peux le faire jouer un peu n'importe quand, et en plus je m'en lasse pas, donc c'est vrai, vrai que c'est très très cool. Euh, D'autre part, euh, bah, les jeux que je connais bien, c'est L'Appel de Cthulhu. Je, je peux adapter un scénario assez rapidement ou même improviser. Pareil, c'est discutable, mais, euh, mais improviser euh, une petite partie dans, dans, dans le monde de Cthulhu euh, avec, euh, avec un peu de goût de, de tentacule, ça, ça, passe, ça passe toujours facilement. Et enfin, eh c'est les jeux extrêmement simples comme Piat ou même, euh, ou même Billet Rouge. Je suis un petit peu moins à l'aise dans l'univers, mais, mais les règles sont simples et agréables. Donc voilà, Vampire en premier, L'Appel d'Octulhu probablement en deuxième et ensuite je dirais probablement euh, Star Wars parce que bon, selon la version, les règles sont plus ou moins simples, la version D20 est un peu relou mais la version Edge est très fonctionnelle. Une fois que les joueurs la connaissent, c'est pareil, ça va tout droit. Et puis Star Wars, bah, c'est un univers que je connais également beaucoup, beaucoup, que j'apprécie que les joueurs apprécient et donc euh, qu'en général on n'a pas trop de mal à lancer. Donc euh, voilà, je dirais Vampire. L'Appel de Cthulhu et Star Wars. C'était la question numéro 22 de RPG Day 2017 et on se retrouve dès demain pour la prochaine question. Ciao les hors